La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Je ne pense jamais au futur, il vient bien assez tôt. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. Placez votre main sur une poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est ça la relativité. L'imagination est plus importante que le savoir. La bureaucratie réalise la mort de toute action. Ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau. Une moelle épinière leur suffirait amplement. Je veux connaître les pensées de Dieu. Tout le reste n'est que détail. Rien n'est plus proche du vrai que le faux. L'homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté. Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C'est une activité où l'on voit tout de suite le résultat. Rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et augmenter les chances de survie de la vie sur Terre que d'opter pour une diète végétarienne. L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique. Un être humain est une partie du tout que nous appelons univers. Une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'état te le demande. Se sacrifier au service de la vie équivaut à une grâce. Le nationalisme est une maladie infantile, c'est la rougeole de l'humanité. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leurs propres sensibilités. Soit A un succès dans la vie. Alors A égale X plus Y plus Z, ou X égale travailler, Y égale s'amuser, Z égale se taire. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement. Inventer, c'est penser à côté. Ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre que des gens tombent, amoureux. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Un estomac creux n'est pas un bon conseiller politique. Un problème sans solution est un problème mal posé. J'affirme que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. L'État est notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse. Les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. L'homme évite habituellement d'accorder de l'intelligence à autrui, sauf quand par hasard il s'agit d'un ennemi. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde. La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite. En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même, car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance. J'aime penser que la lune est là même si je ne la regarde pas. La science est une chose merveilleuse, tant qu'il ne faut pas en vivre. La chose la plus difficile à comprendre au monde, c'est l'impôt sur le revenu. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Ne t'inquiète pas si tu as des difficultés en maths, je peux t'assurer que les miennes sont bien plus importantes. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. La politique, c'est éphémère, mais une équation est éternelle. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner, et non dans sa capacité à recevoir. L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. La folie, c'est se comporter dans la même manière et s'attendre à un résultat différent. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. Peu d'êtres sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart des êtres sont même incapables d'arriver à formuler de telles opinions. Le mental intuitif est un don sacré, et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes.